j'en profite pour filmer une petite forte pièce après ce film bien sympa de la transporteur que vous avez vu dans la précédente vidéo on peut démarrer je la refilme une dernière fois Là. ça a été un tournage un peu sport tu vas bien dormir ce soir ah oui Une histoire! Oui, ouais, en effet, une petite histoire. C'est la voiture de mon papa euh, qu'il a acheté en 2011. Euh, et c'est la voiture avec laquelle j'ai appris à conduire. Donc c'est plein de bons souvenirs de la reconduire. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus roulé. Et euh, c'est toujours aussi, euh, aussi tranquille. C'est très paisible cette voiture qui est calme, euh, qui, qui a déjà pas mal de kilomètres au compteur. Elle a combien fait Je peux te dire, je vais regarder. Alors, elle a euh, 214 400 km. Et toutes ses dents. On a déjà dû changer la courroie, quelques amortisseurs. Euh, des, des rétroviseurs aussi qui ont été euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été amenés ouais. euh, voilà elle, elle, elle, elle, elle, elle roule toujours 4 roues en hauteur ça, va, ça fait le travail c'est top il y a pas beaucoup non hein, comme tu vois euh, il n'y a même pas un petit accoudoir ou quoi pour ranger on le strict minimum le minimum ça du exactement de la voiture, c'est que c'est qu'elle tienne sur la durée. Ouais. et En effet, pour l'instant, ça fait 12 ans qu'elle roule et que, et, que, et que ça roule bien, quoi. Tout ça se passe comme ça quand je un tournage, on retourne à la maison. Ouais. Après, quand même, faut le dire, pas mal de de transferts, de bouger, de, 30 airs, de, bougies, de et pas, pas mal de transferts. aussi parce que tu essaies d'être d'être lâché d'accompagner pour les transferts c'est quand même important ça nous facilite la vie aussi ouais ouais ça va être euh, vrai bien ça et, et fonctionnel voilà c'est vraiment l'objectif de la bannière fonctionnel et fiable aussi et combien de vitesses elle a 5 vitesses ça, à te tiens à remercier parce que c'est grâce à toi que vous avez pu faire bah. cette grande tournade. C'était chouette pour moi aussi. Et puis après, bah, vous avez ça. Ouais. On a descendu. On est vraiment parti à l'aventure en hein, allant euh, dans cette camion parce que pour te faire rentrer à, à l'arrière du véhicule, ça <rire> quelque chose. Quoi. Oui on est parti à l'aventure! Et on est repris, tu l'as sent comment? Bah, c'est assez agréable, pas trop compliqué, tu vois. On, elle, elle, elle, elle se relance assez bien, pour, donc euh, c'est confortable à conduire. Quoi. On n'a on pas, pas un veau, mais on n'a pas non plus une voiture de course, bah, ça c'est sûr. Ouais, je pense que c'est vraiment la. C'est bien. Je vous aurais pris une partie du trajet de retour. Voilà comment je mets ma quand je vais dans notre petite voiture. On se débrouille, on fait de la place. Ce tournage est décidément terminé. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.